Salut mes crousties, c'est Anto Nice oh, putain avec gueule, je suis en mode Dracar là. <rire> J'étais à une soirée de lancement hier d'une marque, c'est pour ça. J'ai trop bu. Faut pas boire, hein. faut pas boire. Alors pour ceux qui me suivent sur la réseau, franchement, euh, bah vous le savez, ça fait des mois que je vous saoule avec ça. Franchement, je sais même pas comment on en fait pour encore me supporter. Je suis en crash. Tais-toi Anto, tu parles trop. Bah, la commu, je vous explique. En fait, ça fait faire des mois que je mets tout le temps un filtre euh, que j'adore. Vraiment, je trouve qu'il me va hyper bien. Il me met hyper bien en valeur. Euh, euh, je mets dans toutes mes stories, franchement I'm J'en peux plus, mais j'adore. J'aime fourrure en fait ce filtre. Je sais pas comment vous dire autrement. Je l'aime fourrure et j'ai l'impression que c'est une partie de moi. Et si on l'enlevait, je sais pas, je pense que je serais en crash quoi. Oh là là, je suis trop excité, c'est ouf! Bon, je me cache, je me cache, je me cache, je me cache. Aujourd'hui, mes croustilles, euh, ce filtre que j'aime fourrure. Je vous annonce que je vais aller me le faire tatouer pour l'avoir en vrai. Oh là là, je, je suis en velours. Franchement, je suis trop content. En fait, j'ai pas les mots, tellement je, je, je réalise pas. Donc là, faut que je me prépare, que je prenne ma douche, que je nettoie bien le visage. Alors en plus, ça tombe trop bien parce que j'ai mon nouveau gel douche pomme coco de la marque Bergeron. Franchement, à chaque fois que je le mets, je suis en crash. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un champ de pommes. C'est trop bon, il y a aussi mangue, cannelle et euh, graines de chia, clou de girofle, euh, mais croussie, Il y a le petit code promo juste là, je vous le mets ici, je vous ai pas oublié. Pour passer de Drakkar à velours, on fonce, c'est Bergeron. Bref, je suis à la bourse, j'ai trop parlé. tais toi en toi, tu parles trop. Mais croustille, je vous présente Joe de chez Joe Tattoo. Voilà, c'est grâce à lui que je vais avoir un visage de rêve. T'es confiant, Joe Ouais, très. En plus, t'as une bonne qualité de peau Ah, arrête Ah, je suis touchée foncez dans son salon franchement c'est magnifique moi j'ai envie de tout acheter d'avoir tous les tatouages du monde bref on commence par un c'est velours je l'aime fourrure ce salon Bon là malheureusement mes croustilles, je ne peux pas filmer plus longtemps pour des raisons de suspense Mais je vous montre tout dès que je sors et on découvre ça ensemble Parce que vous êtes mes croustilles et je vous aime fourrure Un autre gars que j'aime fourrure, dont j'aimerais mettre un coup de projecteur C'est mon Joe, parce que sans lui, j'aurais pas pu aller aussi loin dans le tatouage Vraiment, sans sa confiance, sans son écoute C'est quelqu'un qui est hyper important, ouais Et toi Antoine, tu parles trop ah Salut mes croustilles, euh, je suis désolé pour hier soir, malheureusement j'ai pas fait de story, j'étais vraiment trop en mode dracard Pendant la séance de tatouage, il y a plein d'émotions qui sont sorties euh, Je me suis fait livrer d'ailleurs tellement j'avais la flemme <rire> Petit pokeball de chez Pokeball Love, d'ailleurs vous prenez la recette euh, en taux, c'est celle au saumon Bon elle est vegan mais elle est velours. Bon, comme ça vous penserez à moi que vous mangerez votre petit pokeball. Bref, euh, alors pour euh, la révélation euh, du tatouage filtre, euh, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse un live. En fait, je j'ai longtemps réfléchi et je pouvais pas genre pas le faire avec vous. Je pense que c'est vraiment une expérience qu'il faut qu'on partage ensemble. Euh, je vous le dois. Vraiment, vous êtes ma force, vous êtes ma vie, ma commu, je vous aime fourrure, vous êtes mes croustilles. L'oubliez jamais. Bref, tais-toi Anto, tu parles trop, ça va être trop long là. Bon, il a fait voilà, je crois que c'est juste là. Franchement, je suis en crash, mes croustilles. Allez. Ok, donc là... Faites voir. Ah ouais, donc là, je pense que les... Ouais, bon, là, les, les couleurs sont encore un peu à vivre, hein, mais je pense qu'il faut que ça... Il faut que ça cicatrise un, un petit peu. Un peu, et... Allez, on continue. Allez. Ok donc wa wow, c'est euh... là c'est bien non c'est bien c'est bien re... c'est bien ressemblant je je m'en pense... je m'en sais après là on est sur on est chez moi je suis avec la lumière du jour naturel donc je pense que les couleurs vont encore un petit peu se modifier mais euh... ouais, non en tout cas c'est bien... bien ce que j'avais demandé le... au niveau de ouais Merci encore, mes croustilles, d'avoir euh, d'avoir euh, soutenu euh, dans, dans cette aventure. Je vous tiens très vite au courant et euh, je vous raconte tout bientôt l'évolution de, de de de tout ça. Franchement, mes croustilles, en vrai, en vrai, je suis dégoûté. <rire> je voulais pas vous le dire au début, puis après, je me suis dit, en fait, je vous dois, je vous dois c'est ma marque de fabrique. C'est pas du tout ce que j'avais demandé, je trouve ça vos commentaires, en fait ils vont lui faire un procès, donc s'il y en a qui connaissent des, euh, des avocats, des juges ou des tribunaux qui les mettent dans les DM et, et on va le mettre à car je suis trop en crash, vraiment